Entrepreneuriat c'est un mot que j'adore, même si la vie d'un entrepreneur n'est pas simple parce qu'elle est compliquée, elle est semée d'embûches, elle est... Se met du difficulté, on travaille deux fois plus, mais c'est pour ma part une belle découverte. Il y a longtemps, oui, oui, vous avez bien entendu, longtemps, je me permets de changer l'étymologie des mots quand ça me chante et quand c'est quelque chose qui me parle. Donc il y a longtemps, j'étais dans le salariat et je ne le regrette absolument pas aujourd'hui de m'être lancée dans l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas toujours évident. Elle meurt. Euh, Michaela l'a compris, c'est une petite fille de 4 ans qui joue dans son jardin, elle se fait piquer par une abeille, donc euh, on la soigne, elle fait une allergie, vous savez, la piqûre d'abeille n'est pas si évidente. Le lendemain, elle se refait piquer par une autre abeille, et là, mitigée entre la colère, la frustration, la déception, la peur, elle commence à refuser de sortir de la maison pour aller jouer dans le jardin. Et là, les parents, et c'est toujours un rôle très important qu'ont les parents quand un enfant vit quelque chose qui, pour lui, traumatisant pour un parent ça peut paraître rien du tout et ouais, c'est bon tu te fais piquer par une abeille c'est pas méchant mais pour un enfant ou des fois tu as perdu ton chewing gum tu, tu sais pas tu n'as pas réussi à fermer ton lacet mais en réalité il faut apprendre à détecter la douleur et la détresse d'un enfant même si pour vous cet acte il est juste anodin il, il n'en vaut pas la peine mais pour l'enfant c'est très très important donc qu'est ce qu'ils ont fait ils ont eu la brillante idée de lui dire tu sais finalement, ce pas des êtres détestables. Tu devrais peut-être faire des petites recherches. Viens, on va aller faire des petites recherches sur ces abeilles et voir qui elles sont, qu'est-ce qu'elles produisent, comment elles vivent. Et donc, du coup, ils ont tourné ça, comme la petite fille n'avait que 4 ans, en histoire. Ils ont commencé à chercher sur le net comment vit une abeille, la vie communautaire d'une abeille, comment elle s'aide entre elles, qu'est-ce qu'elles produisent. Et elle était complètement fascinée par ce monde, surtout en apprenant les bienfaits du miel. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est dit, je veux lancer une limonade avec le miel pour rendre hommage à ces abeilles, surtout qu'elles sont en voie de distinction. Moi, j'ai envie de les aider, ces abeilles. Et pour les aider, il faut que je vende quelque chose pour reverser euh, l'argent à des associations. Les parents l'ont aidée. Je dis il n'y a pas de problème, on va faire ça. Euh, du haut de ses quatre ans, elle a euh, mis en place une limonade. Elle a inventé une limonade qu'elle faisait à la main, manuelle, avec euh, le, le, le lin, je crois, et du miel et elle a commencé à vendre ça à l'école euh, et je trouve ça vraiment fascinant elle vend ça à l'école et elle commence à avoir des bénéfices et alors les bénéfices elle commence à investir les petites bouteilles de plastique passent au niveau des petites bouteilles de verre ensuite il commence à y avoir un packaging très sympa vous pouvez la googler elle s'appelle Michaela Ulmer et elle a mis sa petite photo avec de me and the bees moi elle est et les abeilles en gros mon histoire et les abeilles je les transformais en limonade aujourd'hui elle a 12 ans son entreprise marche très bien ses parents l'ont aidé mais ils sont juste <rire> co-CEO c'est à dire qu'ils elle est CEO et ils sont avec elle pour tout ce qui est stratégique, pour lui conseiller ce qu'elle ne sait pas. Mais les recettes, c'est elle, goûter c'est elle, le marketing, c'est elle, c'est elle qui va aller dire non, j'aime cette photo, et non, j'aime pas cette photo, on va mettre ce texte, pas ce texte. C'est une histoire que j'ai trouvée fascinante. Graine d'entrepreneur. Est-ce que ça s'apprend Oui, la preuve, ça a été grâce à ses parents. Si elle avait eu d'autres parents, ben, elle ne serait pas là en train de vendre des limonades. Donc, ce message s'adresse à deux personnes. Un, les parents. Please, please, please, please, faites attention à vos enfants. Faites attention au message que vous donnez aux enfants quand ils vivent une mauvaise expérience. C'est à votre charge, soit de venir transcender, transformer cette expérience en quelque chose de fabuleux, soit au contraire, vous avez l'alourdir parce que vous allez y apporter une interprétation très négative. Le deuxième message, c'est pour les entrepreneurs. Ce n'est pas simple, ce n'est pas évident, accrochez-vous, mais c'est sûr qu'au final... En créant quelque chose, vous prenez beaucoup de risques. Mais la rétribution est à la hauteur des risques que vous allez prendre, ce qui n'est absolument pas dans le cadre du salariat. Donc, c'était une émission spéciale entrepreneuriat. J'espère que ça vous aura ouvert un petit peu d'autres perspectives. C'était Nahid Arachet pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. and et go.